Oh oh. Je vois des petites filles d'anime Quoi bah, Tu vois pas de petites filles d'animé Bah au moins t'auras le.. t'auras le temps festif Nick c'est une blonde et toi t'as les cheveux hein. verts. Ah oui donc t'as vraiment pris le mode anime toi Mais j'ai ouais. pas fait ça. Mais c'est le truc qu'on a fait il y a euh, deux ans euh, a... Oui, c'est ce que j'allais dire, il y a à peu près deux ans. Oui, mais j'ai rien supprimé. Mais il se attention, il y a un jockey pas loin. Bye. Ah, il y a un truc à attention, ah. attention Et où t'as pipe ici Bah, elle est ici. Ah, oui. Ah, voilà, j'ai pris la pipe ici. Et l'autre One, two, three. Pipe ici. Et où, c'est ce quoi va Valve l'a vu venir. Oh, on est trop mignon d'un piscine Il y a un boomer, attention Merde. Ah, c'est là attention, il y a une vache c'est chiant les plats. Hein. Oh il y a un dit... bah, ah gros truc qui se rapproche Non c'est bon ici, il, il se rapproche moins. Ouais, ouais je l'ai vu. Ah mais... Mais comment elle vomit de loin Ah gaffe elle est en train oui, là, oui. de la ah, mais, vite, vite, vite. attends attends attends attends Attends Attends ouais, les... Ah, ah, Smoker oui. est tombé il y a une te... Oh, la oh mais il Smoker est... Ah non, mais Smoker Non mais... Non mais... Non mais j'y crois pas, quoi. À, traver... à travers les grilles. <rire> gris. Bon, quand même. Faut que la langue, elle passe. Attends, il y a une porte ici. Non, ah, mais il a rien dedans. Allez, qu'est-ce que t'as fait encore Non, oh, oh. bah, bien sûr Manquer plus que ça mais elle est trop mignonne, cette petite fille euh... Non, euh, on, on va arriver on fait les 9 en fer comme ça ou quoi Ah bah oui oh oh bah... Non Le jeu nous fournit bien, là euh... Oui, il est sympa ouais. Bah du coup, je prends tout de suite. La drogue, ah bon, c'est ouais. bien. Attention, attention Attention, attention, attention. attention. attention. attention. attention. attention. Oui, mais... Oh non, mais pas besoin de... Oui, oui, tu recharges. À... Mais c'est là d'où on vient là. C'est pas grave. Oh non. On n'a qu'à pas y aller. On a qu'à pas y aller. Vous, laissez vous, vous, les, les spéciaux... Laissez les spéciaux popper là-bas et puis nous suivons. Ah, là, là, là, là, là. Non, on continue de dormir toi. Lui qui sort de nulle part Oh non, allez, Je vais... non, non, non il est là-bas Il ne veut pas aller là-bas Ils nous ont mis cher quand même hein. Oh non Il y a un jockey, un. Casse-toi Casse-toi Casse-toi C'est sérieux C'est par où qu'il faut aller C'est bon. Oh, Ça avoir, en avant, salut. Il y a une vache. Non, Non, non, non, non, non, non, non, non bah ben, ça il ne doit pas être si loin que ça, et puis on va se retrouver là-bas, au pire dans un KGB sur la route. Ah. Oh, Alice, on... Non C'est le Il y a une Witch oui, pas loin en oh, plus. Et moi C'est ça Pas qu'est-ce qu'on prend cher Smoker sur moi Bah ouais, mais je suis à terre moi Attends break the door, continue Ah oui Nelcey, tu vas juste là Vas-y vas-y Oh oh Bon Allez Radie Euh j'ai rien du tout, j'ai pas de soin, j'ai... Bah moi non plus On a tout dépensé Ah d'accord ah, y a des gens là. Bonjour oh. messieurs. J'ai pas de Molotov. J'en ai. Ah, yeah. Non, j'en ai fait. La roide, elle est closed Attrape un défi, manis. Oh, sorry. Oh. Ah, bah tiens. Je l'entends, mais je les vois pas. Ouf. Allez. Allez. Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi, Quoi Bien vu Hey watch out J'espère qu'elle est en bas à bas mais.. Tu le vois all the way Il se désintéresse de la pipe, c'est dingue. Complètement Spitter en bas Il est où Mathieu oh Non oh non non non, il est où Mathieu je suis derrière l'échelle. Ah je suis tombé aussi, perdu. C'est bon s'il court bien avec. Monsion Jerichen à côté de la voiture. Ah oui bah oui okay. oui. En tout cas, Reload. ça vole bien. <rire> oh. hey, watch out. Oh, no. Ah si il y a un Okay. Ouais, moi J'en ai une mais je suis au corps à corps Tant pis ah, je préfère des pailles Attention la vache C'est la poire la saucisse Comment ça il vous reste 8 de batterie Ah non je suis pas branché. Ah, bon, comment de... ça tu joues pas sur secteur bon, bah, ouais, mais, Sauf que là on m'a gentiment envoyé balader du salon Ah oui du coup cool, j'avais beaucoup plus fui tiens Mon cœur sur moi Ah mais bah... J'ai rien vu, mais j'ai tiré partout. Ah, c'est vrai bon, que Ah, mais il a craché partout. Ah, Mathieu Non, c'est sur derrière. Merci, je suis derrière encore. Ah oh. Attends, un hunter en bas, je vais vous faire avoir. J'arrive, j'arrive. Ouh ah oh, il s'est désintéressé de moi T'as Quelqu'un peut lui tirer dessus, il est au-dessus de moi C'est bon Merci Allez, on y va Avance Non, <rire> pourquoi, je pas pourquoi je peux pas passer Pourquoi je peux pas avancer Ah, oh, putain, y'a un il gars Y un truc qui bloque C'est bon, il sort Allez Non, lui On t'y met Non, non, non, on a du mal à monter, là Allez, ah, attention, marche pas dedans ils m'ont frappé Ah, oh, connard Ferme la porte et tire Ok I'm a reload oui. Reload Pas moi euh, allez, ah, euh, allez, ah, qui... qui... je... Je... allez laissez-moi passer, j'ai plus de points de vie. Couvrez-moi, couvrez-moi, couvrez-moi. On a déjà vu un temps je... ton... je... <rire> qu'une fois. Oh, <rire> jeu. Et il, il est dur ce campagne. Qu'est-ce que tu fais sur la taminique Il y a de la molotov dans la cuisine. Nick c'est quand tu veux Pourquoi Nick il est sur la table Viens, serre-toi, Nick Nick, t'as la brûti, allez on y va Mais comment il saute Ah, on a peur Ah ce, Ah, ce vol plané si elle est là-bas Miss Boomeuse Miss Burger de elle est où Je crois qu'il faut interagir avec beaucoup de choses en fait Salut Anaïs Ah mes armes dites tube Oui, dit tube ah bah on peut pas tout avoir. Ah mais tu joues plus Rochelle en plus. Bah non. Mais non, c'est bon pas Ah ça va être le retour mais de la Rochelle. Ah le grand retour de la Rochelle. Oh. Attention il y a un plus roti... Attention il y a un truc sale dans le coin. Ça à de la taille et de la... De dire temps. maintenant je me soigne euh... Ah Ah il reste Nick, pardon. Allez, Rochelle Rochelle euh... getting... Tu vas vraiment Non, attends, elle veut nous faire gaspiller des trucs. Hein. Non, t'es tu es sûr Elle osera porter la poche jusqu'au bout. Rochelle, <rire> tu seras... Et je me balade, et je me balade. Je... je sais pas ce que ça sent, mais... Oh non, déjà... J'ai plus qu'une balle pour le jockey, hein la les sont pas dures. Ouais... Bon, on en a quand même une dans une safe, hein, alors... Euh... Oui, bah, elle ouais. était pas dure Une horde ils s'en approchent Je répète euh, C'est pas bon signe quand ils en distribuent autant que ça en énormément mais Oh là, non ça cache quoi ça coincé dans la on oh, va faire un rocher les ce que vous voulez On va faire un Vas-y au flingue, de hein. toute façon, on flingue est limitée, donc... Oh, euh, hey, pour te couvrir encore encore, c'est plus les ça. Hein. En fait, faut qu'il tue si la recharge... Il ah, y en a combien comme ça On en a bien massacré des gens là. Ouais. Mmh.